bonjour les amis j'espère que vous allez bien le résumé complet du chapitre 75 de boruto alors let's go Le chapitre 75 commence par Amado racontant à Naruto et Shigamaru sur les capacités de Diamond et Aida telles que voir le passé et le présent Daimon avec réflexion d'attaque. Kawaki pense à la gifle de Diamond avec intention de le blesser et de faire refléter la gifle. Amado dit à Naruto à propos d'un nouveau dieu nommé Shibai. Delta apparaît devant Mitsuki et Sarada. Impact dit. Et demande de rencontrer Aida. Soumirez ses précipite et met Delta à en, en faisant des, des mots de commandement. La fille d'Amado Akebi est morte d'une maladie. Donc, en désespoir de la fatigue de faire un clone de Delta, Amado a essayé de transférer la conscience de sa fille et la mémoire de sa fille dans son clone. Mais cela n'a pas fonctionné. C'est quand Ishige a rencontré Amado, a dit à Amado qu'il aidera à faire revivre sa fille. Amado souhaite à Kawaki d'intégrer un Kama sur un nouveau clone qui permettra à Amado de transférer les souvenirs et la conscience de sa fille. Amado dit que le Kama est comme un pouvoir divin et il n'a toujours pas abandonné sa fille. C'est ce qu'il a besoin de Kawaki. Boruto Chapitre 75 continue Alors que Amado dit à tous les, la mort de sa fille, mais Shigamaru demande à Aida de regarder dans le passé et de confirmer les événements. Naruto et Boruto pensent tous les deux que ça va un peu trop loin. S'avère que tout est vrai. Shigamaru dit, je fais juste mon travail. Boruto a un aperçu du futur. En voyant Mitsuki, Motsage, derrière page du chapitre indique les expressions de Boruto, les tests latérales se lient comme suite. Les faits ont été révélés l'un après l'autre, et soudainement la vie que Boruto a vue était. C'est là que le chapitre se termine, comme le passé et l'avenir est à la fois exploré. On est presque à la fin de la vidéo. Quel chapitre, quel chapitre. Il y a eu des révélations sur beaucoup de théories confirmées. Comme par exemple Delta est bien la fille d'Amado, on sait pour l'instant qu'il n'est pas le méchant de l'histoire, mais plutôt un père désespéré qui fait tout pour hériter sa fille. La théorie sur l'intérêt d'Amado qu'il porte sur Kawaki s'avère être vraie et nous prévient de l'apparition d'un autre ce qui nommé Shinkei et Shigamaru qui ne faisait pas confiance à Amado. De plus, nous, a, nous savons que Eida est capable de voir dans le passé et le présent et Boruto qui a pu voir dans le futur Mitsuki en mode sage et Sarada et Kawaki. Le manga Boruto va rentrer dans une phase de son histoire vivement le prochain chapitre. Il y en aura un autre résumé complet quand le chapitre sera disponible en français. Alors restez à l'écoute. Il y aura d'autres vidéos concernant Boruto et des Tori sur le chapitre suivant. Et surtout sur ce soi-disant Otosuki Shikai, tu va devenir le prochain obstacle qui doit franchir Boruto et Kawaki. Enfin, d'obtenir leur l'air Surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et surtout, n'oublions pas, vive le manga